Yeah! Yeah! Je like ce que Regarde mon ping, de zone On aime pas. Ah, <rire> d'un coup il est plus fort. <rire> <rire> Oh tu chies <rire> Je sais pas, je... je... je... je la tête... Là ouais, c'est juste que tu me rodes pas... Les coups de loin. J'ai pas Oui allez moi je... Oh là in la in la, non, pas Oh la in la la Oh le taré. taré quatre La... La... La... La... La... La... I claim this city and I take your spot They ain't about butter